Quand la lumière du soleil nous trouve À travers les rideaux entr'ouverts Quand tout s'assombrit, le monde se réveille aucun nous dort, mais, toute façon, je, je, je, je, ne veux pas dire au revoir, de, de, de, de, de. Mon, moi, si j'ai resté encore un peu, jusqu'à un jour, car tu es bloqué dans ma tête, quand tout ne va pas dans ton monde, tu restes dans le silence. Quand les batailles se font entendre, on se sent si bien. Je ne veux pas t'abandonner, je t'ai enfin avec moi. Je me sens tellement chanceux Que tu sois micro, Ne me laisse pas ne Me laisse pas Non, me laisse pas Continuez sans toi, continuez sans toi Me laisse pas, non me laisse pas Continuez sans toi, continuez sans toi Et te souviens-tu de cet été Quand nous sommes allés nager que tu n'avais jamais rien vu d'eau Si beau, content que ce soit mes corps j'ai j'aimerais ai, avoir rien plus de temps De-de-de-de-demande-moi si mon vol Une dernière nuit avec toi Car tu es planqué dans ma tête pendant que tout le monde tourne, nous sommes toujours au calme. Peu importe ce qui se passe, on se sent si bien. Je ne veux pas t'abandonner, je t'ai enfin avec moi. Je me sentais tellement chanceux que tu sois mi ne me laisse pas partir seul. Ne me laisse pas, non me laisse pas. Continuez sans toi. continuez sans Ne Me laisse pas, non me laisse pas Continuez sans toi. continuez sans toi.